Bonjour! Alors dans cette formation je vous explique tout ce que vous avez à savoir sur la douleur et l'inflammation, l'inflammation et la douleur. Si vous venez voir, si vous avez été attiré par cette vidéo, c'est que vous avez des problèmes de douleur chroniques, des douleurs que le médicament n'arrive pas à traiter de façon durable. Et c'est là que je peux vous être utile et cette formation peut vous être utile car les causes des douleurs sont multiples et si vous ne traitez pas tous les problèmes en même temps, vous n'aurez aucun résultat ou alors vous aurez un résultat transitoire avec des rechutes continuelles. Donc dans cette formation, je vous explique toutes les causes possibles de douleurs celles auxquelles on ne pense pas forcément. Et vous serez très étonné de voir que, par exemple, eh bien euh, des douleurs à la nuque peuvent venir du pied, peuvent venir du bassin, des problèmes de colonne vertébrale, eh bien, peuvent ne rien avoir à voir avec la colonne vertébrale, mais peuvent venir des yeux, peuvent venir euh, de la colonne vertébrale, peuvent venir euh, du genou, etc. Vous voyez, tout peut venir de tout. Il faut savoir aussi que beaucoup de problèmes viennent d'un problème de stress, un stress qui n'est pas forcément psychologique, qui peut être physique. Et donc, je vous explique tout ça dans le détail. Vous avez une formation spécialisée sur le stress, dont je vous en parle dans une autre vidéo que vous avez également dans cette page. Donc, si vous voulez en savoir plus sur le programme, ben c'est très simple. Il vous suffit de cliquer sur le lien en dessous. Et vous aurez le programme, le déroulé du programme, avec euh, en plus des cadeaux. Voilà. Euh, je vous dis à très bientôt.